Et tu sais qui, qui j'avais, enfin je sais pas si tu connais, mais euh, il y avait un moment que j'avais pas ouvert euh, Ubisoft Connect parce que quand, la dernière fois que je l'avais ouvert c'était pas Ubisoft Connect ouais. euh, parce que je jouais à The Division 2 Ah c'était Youplay c'est ça Exactement Ouais ouais Et euh, le seul ami que j'avais dedans c'était Akiliou Non Nabil Non Mais si, si, si Mais non bah, je te promets, c'est vrai. Mais <rire> non, t'étais ami avec lui. Oui, parce que euh, pour jouer à PUBG. Oh jouer à PUBG parce que dans PUBG, quand c'est sorti, ouais. il avait son, son tag que les devs lui avaient mis dans le jeu. Et puis du coup, euh, euh, moi je m'amusais à le, à le mettre sur les réseaux sociaux. Ah oui. C'est-à-dire Hein C'est-à-dire Mais là on le mettait de quoi <rire> comment, dire Et comment ça tu le mettais sur les réseaux sociaux Et eh bien on mettait les, les captures parce qu'il voulait qu'on mette les captures de, du tag ah. sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ah D'accord Mais... Je, je comprends rien <rire> Je comprends rien Ouais, oh, tu sais, c'est pas ma génération, ça. Oh non, mais non, mais non, mais... Bref, tu nous crois non, mais Je comprends pas. C'est-à-dire, en gros, t'avais, euh, euh, le, le, l'idée le... de Nabil Ayikilu et tu la leak sur Twitter. Oui, et puis on joue ensemble. Mais pourquoi tu la likes Je comprends pas. Mais Parce que, hein <rire> Pourquoi tu voulais pas que je le link mais non Le leak le liker. Oui, mais... Le liqué, mais viens Prend prends <rire> ah pardon, passez à accélérer. Voilà pourquoi tu voulez parce que je sais qu'elle va essayer de démonter. Ah, hein. mais c'est pas grave ça. <rire> On a l'habitude, soir <rire> Non, mais euh, j'ai pas compris. Et va au bout de tes phrases. Dis-moi ce que t'as pas compris. Bah. Ce qu'on faisait quand ouais. euh, Nabil il a, euh, enfin PUBG s'est lancé. Ouais. Que les devs et son truc, euh, son tag inclus dans le jeu. Euh, et bien, moi, ce que je faisais, j'allais euh, sur le, euh, j'allais sur le, putain, je cherche le mot, Team Spec, voilà. Et voilà. S. Team Spec. Oh, ça va. Oh, ça va. Oh, je m'assois carrément. Attends, ok, ok. Et puis en fait. Ce qu'on faisait, mais on recherchait pour, pour les tags dans le jeu, parce qu'ils étaient direct au mur, certains tags ah, direct au mur. Mais, mais c'est ça que tu dis pas En et, fait ils ont inclus fait... au map Comment, comment ils, ont pas pas inclus son, ils ont inclus son tag à la map Oui voilà, oh. enfin tout à l'heure t'ai dit, ils ont inclus le tag au jeu. Bon, oui mais au jeu, mais pas à la map oui mais là ma palame. Ok. Et je sais pas si ça y est parce que j'ai plus de, de contact, rien. Hein, mais Ouais, ouais. Euh, ok. Voilà mais ça ça, ça c'était rien d'extraordinaire. Hein. D'accord. Et du coup Eh bien du coup, on, on faisait des capture, et on mettait ça sur les forums. Ah les forums. Ouais. Ouais, ah. ah, c'est récent ça. Ouais. C'est c'est Non, oui, oui. Et puis voilà, puis on mettait ça en avant. D'accord. D'accord. Ok, non, en fait je pensais que t'avais leak euh, son tag. Non. D'accord. Ah, c'est marrant. Et du coup t'étais ami, mais du coup tout le monde était ami avec lui, quoi. Oh, bah, en quelque sorte on peut dire oui. <rire> <rire> ok, ok. Là je me suis dit, euh, putain, décidément, euh, toi tu connais tout le monde, c'est un truc de ouf enlevé quand j'ai remis exéfiante comme il n'y a, a plus rien euh, et ben euh, du coup euh... ah merde ça à cause de l'exéfiante t'es plus ami avec lui non <rire> j'ai pas compris alors j'ai réinstallé justement c'est ce que je t'ai dit au début moi il n'y avait que U Uplay donc ouais <rire> ce que j'ai fait quand je l'ai rouvert c'est là que j'ai vu que j'avais encore Nabil en ami ah mais comme il va plus dessus il n'y est plus pourquoi il va plus dessus je, je, je sens rien, moi je sais pas ce qu'il fait moi j'en sais rien. Oui non c'est vrai. Ouais. Et, euh, et bien, du coup je l'ai retiré là quand j'ai installé X défiant. Oh. D'accord. Putain voilà. quelle histoire quand même ouais <rire> j'ai adoré en tout cas C'était fou hein. Mais Nabil il est chiant parce qu'il a critiqué de ouf euh, le jeu Sons of the Forest et ça ça m'a vraiment déçu. Ouais, bah alors, euh, Moi aussi j'ai pas aimé parce qu'il avait tout simplement qu'à y jouer plus et être plus dedans et il aurait vu ce que ça aurait donné. Oh ouais. Ah ouais. Ah t'as kiffé Mais tu peux. tu, De quoi j'ai kiffé Le jeu Bah oui. Je l'ai pas fait. Bah. Pourquoi <rire> tu viens de dire. Attends j'ai pas compris. <rire> <rire> On va pas y arriver On va pas arriver compte, et quand t'as deux générations qui se parlent. <rire> <rire> j'adore non mais parce que t'as dit as dit euh, qu'il devrait euh, y jouer plus longtemps mais... En Et gros mais... t'as défendu le jeu on est d'accord là Comment De quoi oh, T'as défendu le jeu là non Ah oui Ah bah ben voilà Mais du coup donc... Donc tu connais Mais je, je, le, je, le, je le connais, bien sûr je le connais mais par les vidéos mais je le connais pas pour y avoir joué ah Mais on peut pas dire même qui y ait joué euh, une heure ou deux le lancer et dire parce qu'il y a joué quand même, oui, il y a joué et euh, dire que je n'ai pas bon, euh, j'ai trouvé ça un peu nul. Le, le... là, j'étais pas d'accord. Ah, voilà, mais euh... attends deux trucs parce que j'ai réussi à oublier, euh... mais du coup, t'as kiffé du coup quand même. <rire> <rire> Mais, même sans y avoir joué, parce que tu as, as quand même dit que s'il avait joué plus longtemps, il, il, se, il se serait il rendu compte de la merveille que c'est. Mais bien sûr, parce que pour moi, il est, il est bien. Ah il bah est voilà! Bien sans, sans y avoir joué. Donc t'as kiffé, c'était juste ça ma question. Non, mais pour moi, quand tu dis kiffé, c'est au moins qu'il a joué et t'as pris plaisir. Ah oui, à non! Jouer, ah oui, oui! Mais, euh, voilà, parce que kiffé, c'est quand même un grand mot pour dire, sans, bon. je, moi, dire ça, sans y avoir joué, je dirais ouais, mais le jeu est bien. Ah. Mais sans y avoir... Mais bon, je... Qu'est-ce que tu veux dire non, ouais. mais Oui, oui, oui. Il est... Euh... Il est l'ai en plus. Mais j'ai vu que tu l'avais. C'est oui, pour ça moi je comprenais plus rien à ma vie là. Mais ah oui, c'est excellent. C'est que je j'ai avec tout ce qu'il y a eu dernièrement, j'ai pas pris le temps d'y jouer et puis de me mettre dedans, d'accord. Bah, tu sais, que j'avais pensé justement à ce qu'on puisse peut-être y jouer ensemble, mais comme en fait j'ai à peine terminé mon let's play il y a pas longtemps, et ben pareil, j'ai pu, c'est comme pour Eurotruck, c'est que j'ai plus envie d'y rejouer. Euh, oui, non, mais je, actuellement. Mais ça, je comprends, il hein, n'y a pas de soucis, oh, voilà. et euh, y a pas de... puis au moins tu peux quand même découvrir tout seul, tranquille, et puis après, en fonction de si vraiment. Si vraiment t'as pas lancé dans un an, euh, quand le jeu sera peut-être fini définitivement, moi de toute façon j'y retournerai. Euh. Donc, euh... non, tu vois, je... Bon, je dis il est bien. Bon, par rapport aux vidéos, par rapport à ce que t'as fait, je les ai pas toutes vues, mais oui, je ai vu Oui, Franchement, ça donne envie parce que déjà il est beau. Il est, euh, il est vraiment bien fait. J'ai trouvé que t'avais l'air d'être de, de, dedans, quoi. De, de vivre le truc, quoi. Ouais, ouais. Et, et ça, moi ça me plaît, ça. Mais après, voilà. Mais moi, pourquoi j'y joue pas Parce que. J'aime, bon, tu vas me trouver un peu chiant là-dessus, mais oh j'aime pas quand un jeu à l'arrache et puis faire ça en 2-2 et... ou pas profiter du jeu. Ah vois, oui, oui d'accord, bah maintenant c'est très bien. Bah. Quand, euh, je sais que j'ai du temps et que je peux y jouer et profiter, pour en profiter. Ah sur non, non, mais je, je peux pas, pas trouver pas ça chiant, pas pas au contraire c'est super ça. Et justement, euh, moi ça m'a tellement fait mal un peu euh, euh, tous ces gens qui ont développé euh, direct, euh, genre au bout de deux jours, des mods pour pouvoir... Alors c'est super, tu vois, euh, mais des modes pour pouvoir avoir du bois illimité et essayer ça. Je me suis dit, ils sont déjà en train de détruire ouais. le jeu. Ouais. Mais, ouais, mais malheureusement c'est pour tout comme ça aujourd'hui. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on revient à... Les gens... On... Enfin, on veut aller trop vite et on veut tout tout de suite. Ouais. Et, et euh, quand tu vois que... Même défiant, x défiant là tu regardes sur... Euh tu regardes sur youtube euh, pas sur youtube mais sur Tiktok, euh, tu vas pleurer hein pour xDF. c'est tout comme ça aujourd'hui et et, et et même ça en devient grave puisque c'est ce qui peut détruire un jeu quoi Ouais. enfin détruire après, après c'est bien que crois. ça arrive maintenant les cheats justement l'idée c'est au moins euh... oui. Oui. voilà moi, je dis pas Toi, ça je dis pas ça parce que j'ai un wallack hein ah non mais après euh, <rire> moi je suis pas grave je dénoncerai quand même mais <rire> Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est, tu vois, quand ils ont fait là pour euh, la saison 3 de, de Call, euh, ils ont commencé à parler de leur euh, série cochée. C'est ça l'anti cheat. Ouais. Mais bah, déjà, euh, ils avaient même pas annoncé ça que déjà il y avait des vidéos qui tournaient dessus où les mecs euh, ouais. pour la dernière version, ils faisaient voir leur, leur système de triche euh, avec euh, bah, t'avais euh, t'avais tout quoi. Hein. T'avais le pack complet. C'est fou. Et c'est pas du montage hein, c'est pas du montage, les mecs, euh, ah ils oui, jouaient, euh, voilà, le mec il fait voir la direction. Hop là, t'as vu ça Hop là Ah ouais ouais, C'est <rire> un boss. <rire>